Lundi, système linéaire. Au début, le point P se tenait là, seul, au beau milieu de la feuille vide. Et tout à coup, il commença à bouger. Il dessina une droite, puis il décria une autre droite, D', D et le point P s'écria « Je suis le maître du monde ». Le point d'intersection des deux droites. Jusque-là, rien de sensationnel. Sauf que ce point s'affichait avec un couple de réels qui était la solution du système de deux équations linéaires du style Ax plus By égale C et A'X plus B'Y égale C'. Et pour trouver ce couple de réels, il y avait trois méthodes par substitution, par combinaison et la méthode graphique. Seulement que la dernière était assez approximative. Bien sûr, dans un repère, la droite d'équation ax plus by égale c nous fait penser aussi à la fonction affine définie par f de x égale c moins ax sur b. Bien sûr, avec B, non nul. Et ce fut le premier jour. Et pendant la nuit qui suivit, trois expressions secouèrent de fond en comble les 31 têtes pensantes de ma première ES. Droite, équation, fonction affine. Droite, équation, fonction affine. Point. Mardi, Kulak arriva. C'est le jour où le point P fit dans la fantaisie, ou si vous voulez, dans l'imagination créatrice, tout en fredonnant pour soi-même. Q LA K RI Va. Que la CARIVA Les courbes représentatives de cette fonction de référence du programme amusaient beaucoup le point P. Des mots nouveaux comme parabole, hyperbole ou zigzag accompagnaient volontiers ces tracés. Il n'a pas fallu beaucoup pour que ces sept nouveaux arrivants se mettent à s'additionner, se soustraire, se multiplier, se diviser, afin que les courbes respectives se glissent dans toutes les directions, se symétriser par rapport aux axes, se serrent ou s'étirer. Cube. Linéaire affine. Linéaire affine. Carré. Racine, inverse, f de x, égale 1 sur x, et valeur absolue. Zigzag, hyperbole, parabole, parabole, et de droite, et la fonction cube. Toutes ces fonctions, donc, s'additionnaient, se soustraient, se multipliaient. L'allure des courbes représentatives de ces délires de fonctions ne se modifia pas trop, quand même. Mais le comble, c'est quand elles se sont mis à s'enchaîner. Autrement dit, quand elles se composèrent. Si à x, on associe f de x, et puis ensuite, G de f de x, voilà une fonction composée. Par exemple, G de f de x égale 3x plus 1 au cube. Fonction affine suivie de la fonction cube. Ou, mieux, G de f de x égale 3x plus 2 sur 2x moins 1. Quotient de deux affines, fonction homographique. Alors là, on obtint souvent des nouvelles courbes dont le nom sera tu à jamais. Et ce fut le deuxième jour, et pendant la nuit, il paraît qu'on entendait parfois les 31 élèves émettre toutes sortes de cris incompréhensibles, comme Carriva, Kulaka, Larriva, Lariku, etc. Kulak arriva, k la, arriva. Kulak Cu arriva. Culac arriva. Mercredi second degré. Il paraît qu'on aurait choisi d'étudier la fonction f de x égale ax carré plus bx plus c, avec abc nombre donné, a non nul, qui est la somme d'une affine et d'une fonction carré modifiée car toutes les trajectoires des objets lancés sont des paraboles. Ce jour-là donc, on jeta des pierres dans tous les sens et on calcula la forme canonique, la variation et les extrémas des fonctions de second degré. Forme canonique, f de x égale a, facteur de x plus alpha au carré, plus bêta. L'essentiel entre cette forme et la forme canonique, c'est qu'ici il y a 2x, tandis qu'il y a un seul x, on peut mieux le maîtriser. On peut calculer le minimum, le maximum, la variation et en général les extraits bas. Le sommet, moins b sur 2a, et puis f de moins b sur 2a. Et toutes les paraboles qui représentaient ces fonctions de second degré vécurent heureuses, certaines accrochées sur les toits des immeubles, qu'on s'assait bien à notre époque télé. f de x égale a facteur de x plus alpha au carré plus bêta f de x égale a facteur de x plus alpha au carré plus bêta résonnaient en canon de partout. Et les 31 élèves, pour une fois, quittèrent leur baladeur pour l'amour d'une parabole bien dite. Amen. Jeudi Dérivation et compagnie. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes des fonctions qu'on avait quitté mardi. La somme de deux fonctions croissantes est croissante et, et autres simples variations. Mais la somme de f de x égale x au cube avec g de x égale à moins x plus 3 par exemple, ça donne quoi La première est croissante et la deuxième décroissante sur r bien sûr. Alors, qui gagne Et c'est alors qu'on a pensé à l'astuce suivante. Dans un petit voisinage d'un point P de la courbe représentative de f plus g, si on trace la tangente, son coefficient directeur nous renseignera sur la variation de f plus g. S'il est positif, alors f plus g est croissante. Sinon, elle est décroissante. Pour tracer la tangente, on devrait calculer la limite du taux de variation quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Le point P d'abscisse X est bien sûr l'ordonnée F de X. F majuscule égale la somme de ces deux fonctions. Ainsi, P d'abscisse X, un point M mobile d'abscisse X plus H, on faisait tendre H vers 0. C'est-à-dire on faisait approcher le point M de P. Et toutes ces séquentes PM devenaient finalement la tangente au point P à la courbe C représentative de la fonction f. Et nous voilà en train de définir f' de x. Limite du taux de variation f de x plus h moins f de x sur h on appelait ça nombre dérivé de f en x. Et voilà. Ainsi, on trouva rapidement les variations de toute fonction dérivable. Après avoir calculé la dérivée pour les sept fonctions de référence. Et bien sûr, les règles de dérivation pour la somme, pour le produit, pour le quotient, pour la composée. Et celui sur le gâteau, on a pu résoudre des problèmes d'optimisation. Optimisation. Optimisation comme celui de l'emballage écologique et économique qui demandait de trouver les dimensions d'une boîte d'air minimale mais d'un volume donné, fixé, en l'occurrence un demi décimètre cube. Optimisation, une des applications extraordinaires du calcul de dérivation. Et ce fut le quatrième jour quand la majorité des 31 élèves rentra plus tôt que d'habitude en appliquant tout de go les recettes apprises en classe à l'optimisation du trajet vers la maison. Et on a vu des élèves s'arrêter et dériver à chaque coin de rue pour trouver la trajectoire optimale. Et tout, et tout. Vendredi. Comportement asymptotique ou tout simplement limite. Et comme le, la limite du taux de variation ne suffisait pas, ce jour fut dédié à toutes les limites, vers l'infini, vers 0, ou tout simplement vers a. Et les limites obtenues étaient infinies ou finies, et on a vu des courbes des fonctions qui s'approchaient de plus en plus de certaines droites, sans jamais les toucher. Une sorte d'amour courbe-droite, très voluptueux car leur distance réciproque diminuait sans cesse, mais voué à l'échec car platonique. Cela secoua terriblement ma classe vu l'orage. Si hier il y avait des tangentes, c'est-à-dire au moins un point de touche, entre la courbe et la droite, aujourd'hui il n'y avait plus de touche. Pas touche criaient les asymptotes, fiers et altières par nature. Asymptote vers plus l'infini, asymptote verticale, asymptote oblique. Ce soir-là, il suffisait de chuchoter le mot fonction, fonction, pour que les 31 élèves traumatisés chuintaient comme Sabina Azema dans Tanguy. en ras le bol, soyons honnêtes. Et c'est ainsi que le lendemain, tout changea. Samedi fut le jour où le point P arrêta de traîner continuellement sur la feuille de papier ou sur le tableau, pour ne plus rappeler les maudites fonctions et leurs merveilleuses propriétés. Il décida de jouer à saut mouton. 1, 2, 3, 4, N, ou plus subtil, 1, 1 demi, 1 quart, 1 huitième, ou encore plus subtil, 10, moins 4, 100, moins 16, 1000, moins 32, etc. Et on a vu des suites arithmétiques, géométriques et d'autres. Et on fit la somme des termes consécutifs, 1 plus 2 plus 3 plus 100. Et on jalousa Gauss qui aurait raccourci la lecture du journal de son maître en CP car il calcula plus vite tout en écrivant deux fois la somme 1 plus 2 plus 3 plus 100. 100 plus 99 plus 98 plus 1. Et personne ne parla des fonctions dérivables jusqu'au moment où quelqu'un fit remarquer qu'on peut appliquer tout l'arsenal des méthodes apprises car après tout une suite n'est rien d'autres qu'une fonction définie sur n. Et cela veut dire qu'on pouvait étudier la fonction attachée définie sur r et puis tracer la courbe représentative et retenir que les points d'abscisse nombre naturel. Exemple, u de n égale n carré moins 3n plus 31 est associé à la fonction f de x égale x carré moins 3x plus 31. Cette fonction est définie sur n, c'est une suite. Cette fonction est définie sur r, elle est dérivable. Et donc, on peut utiliser tout l'arsenal des fonctions dérivables pour étudier la suite un. Et ce fut le dernier soir de vrai travail. Et miraculeusement, les fans de suite se sont conciliés avec les torturés des fonctions, dans un écuménisme mathématique qui la paix et l'entente mondiale. Dimanche. Probabilité statistique pourcentage. Quoique ce fut déclaré jour de repos, les probabilités criaient toujours qu'elles sont une fonction définie sur un ensemble d'événements, ayant des images uniquement entre 0 et 1. Très limité par rapport aux valeurs des fonctions des autres jours. Hein et les points étaient partout, sur les dés, dans les urnes. Etc. Les statistiques se sont mis aussi en mettant en avant leur suite de valeurs de leur caractère. Des tableaux avec des effectifs, des valeurs. Mais ces suites étaient toujours finies. Rien à voir avec l'infini des jours précédents. Finalement, les pourcentages avaient un seul mot à la bouche. 100. 100. 100. 100. On ne leur a pas tenu rigueur, leur langage borné nous a inspiré de la pitié. Surtout qu'on arrivait à calculer vite les promotions dans les magasins, points rouges, les réductions et tout y quanti, car tout le monde voit cela dans n'importe quelle grande surface, dans toutes les publicités qui encombrent nos boîtes à lettres. Tandis qu'une dérivée ou une limite, ça ne court pas les rues, n'est-ce pas ce fut donc un jeu d'enfant de calculer des médianes, des moyennes, des quartiles, des variances et des écarts-types. La clé de voûte fut évidemment la boîte à moustaches, avec laquelle cette semaine imaginaire prit fin. Ce fut à vrai dire une bonne centaine d'heures pendant lesquelles on travailla ces concepts et on fit l'exercice pour intégrer des méthodes et des astuces. C'était une belle aventure. À suivre en terminal ES.